Salut à tous, la vidéo que vous allez voir, elle est tirée d'une vidéo plus longue, test, réa, mort, est-ce qu'on se trompe sur le Covid Cette vidéo, on vous invite à aller la voir si vous êtes curieux, mais là, on va parler des tests. Les fameux tests PCR, est-ce qu'ils sont fiables Est-ce qu'on n'est pas en train de compter aussi des faux positifs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 eh bien, pour le savoir, on vous invite à aller voir notre vidéo « Test, réa, mort, on se trompe » sur le Covid. Et si vous avez des doutes sur le moindre sujet, si vous voulez plus d'infos, surtout, dites-le nous en commentaire. Nous, on se fera un plaisir d'aller remonter aux sources, d'aller regarder les chiffres et vous le dire en vidéo. Nous, c'était déjà un plaisir de vous partager tout ça. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à la diffuser, à partager le message autour de vous. Et si vous aimez vous informer auprès de gens qui ont une vraie démarche de vérification et d'honnêteté intellectuelle, vous allez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 prendre ou ailleurs, prenez soin de vous les amis, ciao